Les trois secrets de ma réussite. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer trois choses que tu dois absolument appliquer, que tu sois salarié, entrepreneur, travailleur, autonome. Trois choses qui m'ont permis ben, d'avoir un certain niveau de réussite. Donc, comme je dis, la réussite, ça dépend de chacun. Chacun a sa définition de la réussite. Chacun a sa définition du succès. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas juste une question de patrimoine. Ce n'est pas juste une question de revenus. Chacun a sa propre définition de la réussite. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans les relations. Et ça peut être également d'un point de vue... Financier. ok Donc dans cette vidéo, je me retrouve à Paris. Donc là, je suis en escale pour les États-Unis et euh, où je vais du coup ben, rejoindre un groupe d'entrepreneurs, notamment mon coach. Ben, voilà, pour continuer d'apprendre. Donc justement, je vais t'évoquer un peu ça dans cette vidéo. Donc avant de commencer, comme tu le sais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau, ici on parle d'immobilier, de mindset, de finances personnelles, d'investissement. Voilà, on est la première chaîne francophone au Canada à parler d'investissement immobilier. On a pour challenge également d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. Pour chaque nouvel abonné, il y a un dollar qui va être offert à une association caritative. Donc, si tu souhaites rejoindre le mouvement, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, activer la petite cloche, partager cette vidéo, mettre un commentaire et on y répondra. Et ça, Ta question fera potentiellement l'objet d'une prochaine vidéo. Tu as l'espace commentaire juste en dessous. Donc, quels sont les trois secrets de la réussite? Okay? Il y a plusieurs choses que je vais évoquer dans cette vidéo La première chose qui m'a permis en tout cas d'avoir un certain niveau de, de réussite que ce soit au niveau personnel professionnel c'est tout simplement le fait déjà d'y croire tu vois c'est que et ça je le répète dans pas mal de mes vidéos c'est que si aujourd'hui tu te dis que investir en immobilier si tu te dis que générer plus de revenus si tu te dis que ben euh, voilà euh, avoir une certaine liberté financière c'est impossible ben, tu n'y arriveras pas il faut le savoir. Tu n'y arriveras pas. Parce que avant de pouvoir faire quelque chose, il faut déjà y croire. Et il faut penser comme la personne que tu veux être. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux devenir investisseur, tu dois d'abord penser comme un investisseur. Parce qu'avant d'investir, il faut penser comme un investisseur et il faut agir comme un investisseur. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça te, ça te prend de te renseigner, de t'informer et de côtoyer des investisseurs. Ça peut être à travers des vidéos YouTube. Ça peut être à travers des événements. Et le plus tu vas consommer du contenu, le plus tu vas comment dire te rapprocher de personnes qui investissent, le plus tu vas penser comme eux en fait. Et les pensées entraînent les actions. donc C'est-à-dire que si aujourd'hui tu penses d'une certaine manière, il ben, y a de fortes chances que tu agisses en conséquence. Donc si tu penses que ben, par exemple l'immobilier ça peut te générer un revenu, si tu penses que l'investissement immobilier c'est quelque chose d'intéressant, il ben, y a de très fortes chances que tu agisses en conséquence, tout simplement. C'est comme demain, quelqu'un qui se dit, euh, tu as dû le remarquer, hein, il y a des fois des personnes qui pensent qu'elles vont tomber malades, okay? alors que des fois, elles n'ont rien. Tu vois? Elles, pensent elles, genre, elles pensent négativement, elles pensent que voilà, elles sont anxieuses, elles sont stressées, elles sont ceci, cela. Et au bout d'un certain temps, tu vas voir que ces personnes bah, tombent malades en fait. Et euh, c'est notamment le cas de pas mal de personnes qui sont hyper tendues, qui sont stressées, qui sont angoissés, etc. Tu vas les voir, ben, des fois, euh, avoir des maladies dépressives, d'avoir de, de, de, de, de, de l'acné, enfin, tu vois, donc... Mais ça, c'est quoi C'est la conséquence des pensées, en fait. Donc, si tu penses négativement, ben, tu auras des résultats négatifs. Si tu penses positivement, tu auras des résultats positifs. Si tu penses, d'une certaine manière, si tu penses à investir, et si tu te nourris de contenu, d'investissement, ben, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu investisses. Okay? La deuxième chose également, c'est d'aller chercher les connaissances. Donc ça, ça a été le deuxième secret de ma réussite, c'est d'aller chercher les connaissances. C'est d'aller chercher les connaissances. Et les connaissances, tu vas les chercher auprès de qui? Tu vas les chercher auprès de personnes qui ont eu plus de résultats que toi, tu ne souhaites avoir. Je te donne juste un exemple. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Et je te ferai une vidéo quand je serai sur place. Là, je suis en train d'aller en Floride. En Floride, tu vois. Là, je vais euh, en Floride pour... Là, j'ai rejoint un programme d'accompagnement. Pour tout ce qui est ben, public speaking, donc parole en public, vente, etc. Auprès de l'un des meilleurs vendeurs au monde. Il a conseillé beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises pour vendre des produits. Donc, très clairement, moi, en allant vers cette personne-là, c'est sûr que je vais pouvoir développer mes connaissances. C'est sûr que je vais pouvoir développer mes, mes aptitudes en vente en marketing, etc. Et c'est un accompagnement que je paye très cher. Au lieu d'être là en, en essayant d'aller chercher des informations par-ci, par-là, quoi de mieux que de profiter de l'expérience de quelqu'un? Parce que cette personne-là, OK, elle a plus de 30 ans d'expérience en vente. C'est une personne qui a euh, près de 60-61 ans. Tu vois? Et il est entrepreneur depuis la vingtaine, depuis sa vingtaine. Donc ça fait qu'il a plus de 30 ans d'expérience. Moi, je suis entrepreneur, ça fait même pas 10 ans que je suis entrepreneur, tu vois, ça fait au moment où je te parle, ben, en tout cas, j'ai démarré mon business en 2017, mon business en ligne en 2017, et j'ai investi en immobilier depuis 2015, tu vois. Donc, je te laisse faire le calcul, ça fait pas, ça fait quand même quelques années, mais ça fait pas si longtemps que ça. Donc, moi, aujourd'hui, si je vais profiter de l'expérience de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, qui a fait des erreurs, qui a réussi beaucoup plus tard que moi en termes d'âge, c'est-à-dire, c'est que lui... Il m'explique que ben, lui, son business a commencé à marcher quand il, a, quand il avait aux alentours de 50 ans. Donc, ça fait qu'il a quand même eu 20 ans où il ramène 20 ans où il a fait pas mal d'erreurs. Quoi de mieux que d'apprendre de cette personne-là, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses réussites, d'apprendre les raccourcis? Parce que une fois que tu as fait des erreurs, une fois que tu as testé des choses, ben, tu sais comment ça fonctionne. Pour nous qui sommes plus jeunes, pour moi qui suis plus jeune, ben, c'est très enrichissant de savoir selon lui ce qui n'a pas fonctionné pour lui ou ce qui aurait pu mieux fonctionner pour que pour moi ça fonctionne davantage. C'est pour te dire c'est que j'ai investi un très fort montant dans cet accompagnement, mais je peux te dire que les résultats, les retours sur investissement, c'est-à-dire c'est que le retour sur investissement, c'est-à-dire par le montant que j'ai investi, l'argent que j'ai pu récupérer en termes de résultats, ça a été fait au bout d'un mois. Vois, pourtant, c'est un an. C'est un an d'accompagnement. Mais en même pas un mois, j'ai pu rentabiliser. Mais pourquoi Parce que j'ai profité de son expérience. Et là, je m'en vais en Floride pour davantage profiter de son expérience, davantage apprendre. Et plus je vais apprendre le mieux, je vais gagner. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en viens à la troisième chose. Au troisième secret qui peut te faire réussir. C'est tout simplement côtoyer des personnes qui réussissent. en fait. Donc, c'est de changer d'environnement tout simplement. Tu vois tu vas avoir un entourage aujourd'hui, tu vas avoir tes amis d'enfance, tu vas avoir ta famille, tu vas avoir des personnes que tu as rencontrées dans ta vie, mais qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi. Je ne suis pas en train de dire que voilà, il faut tirer un trait sur ses amis, il faut tirer un trait sur ses proches, etc. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que si tu veux plus, il faut que tu ailles vers des personnes qui font plus et qui ont plus. C'est-à-dire, c'est que tu vas, te, tu vas te rapprocher des personnes qui ont vraiment les résultats que tu souhaites avoir. Et en cotant ces personnes-là, moi, je te donne juste un exemple, c'est-à-dire que le groupe dans lequel je suis, on a un groupe Facebook, tu vois, un peu comme le canal Slack que j'ai avec mes participants, on a également un groupe Facebook, mais où tous les jours, chacun vient poster ses résultats, tu vois. Et ça, également, j'en reviens au premier point que je t'ai dit, c'est de penser de cette manière-là, c'est-à-dire que le fait de voir des résultats hors du commun provenant de personnes qui, des fois, partent avec moins d'avantages que toi, c'est là où, des fois, tu te poses des questions, tu te remets en question. Tu vas voir quelqu'un qui a un résultat et quand tu vois bah, la personne ou quand tu écoutes l'histoire de la personne, tu te dis, ah ouais, cette personne vient de loin en fait. Cette personne n'est pas différente de moi. Pourtant, la seule différence entre cette personne et moi en termes de résultats, c'est que bah, lui, il a pu implémenter ce qu'il a appris en fait. Il est passé à l'action. Et le fait de voir des résultats comme ça tous les jours, et je, je fais un parallèle par rapport aux personnes que j'accompagne, on a un canal où chacun vient poster le financement créatif qu'il a pu débloquer. Les investissements qu'ils ont fait, etc. Donc, imagine un peu les nouveaux qui arrivent. C'est-à-dire, toi, tu imagines toi, tu es ancien dans mon groupe. Tu as eu des résultats. Tu les postes chaque deux semaines, par exemple. Un nouveau, il arrive. Il va voir les résultats que tu as. Il va, voir, il va se renseigner auprès de toi. Il va peut-être te contacter pour essayer de savoir comment tu as fait, etc. Il va apprendre à te connaître en même temps. Et toi, tu vas lui dire que... Ben, voilà moi je viens de là je viens de telle situation je viens de tel milieu c'était pas facile j'ai eu tel, tel tel problème dans ma vie par contre voilà les résultats que j'ai pu obtenir toi qui a une situation plus toi qui a de, une situation de base plus avantageuse que lui quand tu vas voir ce que cette personne te dit tu vas te dire que il bah, n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas sachant que lui il est parti avec plus avec moins d'avantages que moi il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas tout dépend de l'environnement dans lequel tu te situes tout dépend de la salle dans laquelle tu t'assois si tu es dans une salle où tu es le plus intelligent, sache que tu n'auras pas de résultats. Comme enfin, ça, tu auras moins de résultats que ce que tu mérites, en fait. Mais quand tu es dans une salle où les personnes à côté de toi voient plus loin que toi, les personnes qui sont à côté de toi ont une histoire peut-être plus difficile que la tienne, les personnes qui sont à côté de toi ont eu des difficultés que toi, tu n'as pas eues. Et là, tu te rends compte qu'en fait, dans ma vie, peut-être, je me suis plaint pour rien, en fait, parce que cette personne qui a eu les résultats que moi, je souhaite avoir, l'a quand même fait malgré sa situation. Donc, ça te rend un peu humble. Ça te fait te remettre en question. Ça te pousse à, à cesser de te plaindre, en fait. Parce qu'il y a des fois des personnes qui se plaignent. Je ne sais même pas pourquoi elles se plaignent. Et comme moi, j'aime dire, c'est que dans la vie, il existe quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que toi, qui a les mêmes aptitudes que toi, qui est plus ou moins similaire à toi. Peut-être qu'il te ressemble même physiquement. Quelque part dans le monde, on est plus de 7,5 milliards sur Terre. Donc, il existe forcément quelqu'un comme toi, mais qui a eu moins d'avantages que toi, mais qui, à contrario, a pu avoir les, les résultats que toi, tu souhaites obtenir. Si cette personne existe, c'est que toi, tu peux également obtenir ce type de résultats. C'est pour ça que moi, dans ma façon de parler, tu ne vas jamais me voir parler négativement. Utiliser des termes négatifs, des si, des peut-être, des éventuellement, des mais. Tu vois toutes ces connotations négatives-là, je, je m'efforce. Enfin, je me suis efforcé. là, aujourd'hui, c'est le cas. C'est que tu vas très rarement me voir parler avec des propos qui tournent vers la négation, vers la probabilité, vers l'impossibilité. Parce que pour moi, j'estime que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et aujourd'hui, les résultats que tu as, c'est tout simplement la conséquence des connaissances ou des aptitudes que tu n'as pas encore. Tout simplement. La personne qui gagne 100 000 sur un an, Versus la personne, par exemple, qui peut gagner 100 000 sur un mois. La différence entre ces deux personnes, c'est quoi? C'est que la personne qui gagne ça sur un mois, il ne travaille pas 10 fois plus que la personne qui, travaille, qui gagne ça sur un an. C'est juste qu'il a des connaissances qui lui font faire des choses, qui lui font passer à l'action de manière à ce qu'il puisse obtenir le même montant 10 fois plus rapidement. Quelqu'un qui gagne 10 000 et quelqu'un qui gagne 100 000 la personne qui gagne 100 000 ne travaille pas 10 fois plus que la personne qui gagne 10 000. C'est juste qu'il fait des choses qui lui rapportent 10 fois plus que la personne qui gagne 10 000. Tout simplement. Tu penses que par exemple quelqu'un comme... Je vais pas prendre l'exemple de, de Elon Musk, mais prendre un homme d'affaires euh, ici par exemple. On va prendre euh, euh, Aliko Dangote. Je pense que tu dois le connaître. Voilà, C'est une des plus grosses fortunes africaines. Ben, je pense pas que Alico Dangote, aujourd'hui, il travaille. Un milliard de fois plus que toi. Non, c'est juste inhumain. C'est juste que, bah, dans son, dans sa vie, il a pris des décisions, il a posé des actes, il a fait des choses ce qui ont ramené des résultats un milliard de fois plus élevés que les résultats que toi tu as aujourd'hui. Mais physiquement, il travaille pas plus que toi. Tu vois. Donc c'est là où il faut en venir, c'est que aujourd'hui. Tu peux avoir dix fois plus de résultats que tu nas aujourd'hui. Si tu as les bonnes connaissances. Si tu t'assois dans la bonne salle avec les bonnes personnes. Et surtout si tu passes à l'action. Parce qu'à un moment donné, quelle que soit la formation que tu vas suivre. Quel que soit l'accompagnement que tu vas suivre. Quel que soit le coaching que tu vas suivre. à la fin de la journée. Hein, et je vais terminer cette vidéo par rapport à ça. C'est que les résultats que tu vas avoir ne dépendent pas de la personne que tu avec qui tu vas travailler. C'est comme aujourd'hui. Le coach que je vais aller voir en Floride. Ben, tu vois, il va pas me dire, Florian, en travaillant avec moi, voilà les résultats que tu vas avoir. Parce que ne peut pas me donner cette garantie. Pourquoi Parce que tout dépend de moi. Lui, la seule chose qu'il peut m'offrir, la seule chose qu'il peut me partager, c'est ses connaissances son expérience et les stratégies par rapport à ma situation qui peuvent m'aider à aller beaucoup plus loin. Mais si à la fin de la journée, je passe par l'action, il n'y a rien qui va se passer. C'est la raison pour laquelle, les fois, il y a des personnes qui, des fois, qui rejoignent nos programme, ils me disent que ben, « Florent, c'est quoi la garantie en fait Est-ce que en suivant ton programme, je vais avoir la garantie d'acheter mon immeuble ben, ?» Je ne peux pas te t'offrir cette garantie. Je ne peux pas t'offrir cette garantie. Pourquoi Parce que si pour x ou y raison, tu ne passes pas l'action malgré toutes les informations qu'on te donne, ce n'est pas de ma faute. Mais maintenant, la garantie que moi, je peux donner est la suivante. C'est que voilà, voilà mon expérience. Voilà mes erreurs que j'ai faites. Voilà les connaissances que j'ai pu avoir sur le terrain. Voilà les stratégies que j'ai pu exploiter. Voilà comment on a aidé d'autres personnes à avoir les mêmes résultats que moi. Je peux te garantir une chose. C'est que si tu suis exactement ce que je te dis de faire et que tu appliques, c'est-à-dire que tu assistes à tous les coachings, tu regardes toutes les vidéos, tu contactes toutes les personnes que je te réfère. Et surtout, tu passes sur le terrain et tu ne lâches pas. Là, je te garantis que tu vas avoir les résultats. Mais si pour X ou Y raison, tu n'assistes pas aux événements, tu ne suis pas ce qu'on te dit de faire, tu n'as pas de résultats, je ne pourrais pas être responsable, entre guillemets. Et comme on dit, chacun porte sa croix, c'est qu'en fin de journée, tout dépend de toi. Aujourd'hui, on vend des formations, on vend des accompagnements. Et c'est la même chose qu'on dit à nos participants qui aujourd'hui ont des résultats. C'est qu'à la fin de la journée, ce n'est pas moi qui vais te porter, qui vais te sortir de ton lit, qui vais t'amener sur le terrain et qui vais signer le bien à ta place. On a toute une équipe qui le fait avec toi, pas pour toi, mais avec toi. C'est différent. Et qui t'amène à voir les résultats. Donc Voilà les trois secrets, entre guillemets, qui peuvent te permettre d'avoir des résultats plus élevé que la moyenne. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, ça te parle. Si tu as songé à penser différemment, aller chercher les connaissances que tu n'as pas encore auprès de personnes qui ont beaucoup plus de résultats et qui ont fait des erreurs. Parce que il n'y a rien de mieux qu'apprendre des erreurs d'autres personnes. Il faut pas juste voir le bon côté. Il faut également voir les erreurs que les personnes ont faites. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des erreurs aussi dans mes investissements. J'ai fait des erreurs dans, mes, dans mon parcours d'entrepreneur, ça fait que si aujourd'hui, j'accompagne quelqu'un de plus jeune que moi ou de moins expérimenté que moi, ben forcément, il ira beaucoup plus vite que moi parce que moi, je pourrais lui dire, ben écoute, moi, en 2017, j'ai fait telle chose qui n'a pas fonctionné. Donc, toi, logiquement, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas pas faire la même erreur que moi. Et je viens de te faire gagner du temps. Et surtout, là, le dernier point, c'est de passer à l'action. C'est que si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Quelle que soit la formation que tu suis, quel que soit le coaching que tu suis. Quel que soit le coach que tu as, si tu ne passes pas à l'action, monsieur, madame, il y rien qui va se passer. Tu partages cette vidéo. On se retrouve très prochainement en Floride. J'essaierai de faire un vlog pour te montrer un peu ben, l'environnement dans lequel je serai et qui va potentiellement t'inspirer à toi aussi passer à l'action. Stéphane de Global Investition. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.